Yo, ça a été Ross, et j'espère que vous avez la forme de moi, ça va impeccable. Vous vous pas un petit temps un peu pourri, quest oh, bon. ce que vous voulez que je vous dise. On dirait que ça veut pleuvoir, ça veut, ça veut boire, c'est du trou. Avec des chaleurs complètement what the fuck, 42 degrés. à je veux dire, ça devient n'importe quoi. Je vous dis même pas en plein soleil. Bon, enfin bon, bref. Aujourd'hui, on va parler d'une moto qui va d'un trail, enfin, un pseudo-trail, on va dire, de 300 cm3, qui est le Vogue 300. Alors, c'était... C'est Vogue 300, on va mettre toutes les choses au clair, c'est une marque chinoise, donc vous connaissez mon, mon avis sur les marques chinoises, je la présente, voilà, je, je donne mon avis par rapport à la news, tout ce que je constate, j'ai lu la documentation, j'ai lu euh, la moto, bon, ils se sont pas cachés, ils, ont, ils veulent concurrencer la Honda CRF 300L et 300L Rally, euh, enfin c'est plutôt la 300L Rally, donc euh, ils ont fait un également de 300 cm bon, pour le coup donc, la motorisation c'est bien c'est intelligent et intéressant c'est comme, comme vous savez moi, vous connaissez mon avis sur les trails plus c'est léger et, et, et mieux c'est voilà. plus vous avez une motorisation lourde et grosse moins c'est exploitable plus c'est lourd moins vous pouvez faire du trail quand je parle du trail je parle de l'enduro hein. à part de faire rouler sur la route ça n'a aucune, aucune espèce d'intérêt à rouler en trail sur la route donc produit je vais pas me répéter ça, à ce moment là, vous achetez ce que j'ai ou un roster, donc il n'y a un, aucun intérêt donc, passer sur autorisation sur de 300 c'est intelligent ils ont leur propre design mais on ont une petite inspiration parce que il a en somme une petite au niveau de la CRF 300 L Rally mais c'est une légère inspiration voilà, c'est pas du plagiat à la con comme certaines marques chinoises euh, qui, qui vous pompe complètement le, le, le design à, à un point que ça n'est même dégueulasse Là, on sent que voilà, c'est une inspiration, mais ça a leur propre euh, design. Ça, c'est un point positif, il faut leur, faut leur donner ça. Faut leur donner ça. Après, beaucoup m'ont dit Ouais, mais regarde la CRF 300L, elle, elle vaut 6000 euros, elle, elle vaut dans les 4000 Il y a 2000 euros de moins, et c'est la même motorisation, et c'est exactement la même moto. Certes, oui, mais c'est pas du honte. C'est ça que je veux dire c'est que d'un côté, vous avez une moto où, euh, point d'interrogation sur la fiabilité. Point d'interrogation également sur l'intervalle d'entretien au niveau des chaînes de distribution des jeux aux soupapes. Point d'interrogation sur le, le, le câblage électrique et, tout, et tout, tout ce qui est électrique et électronique sur la moto parce que ça reste du chimloc. Ça reste du chimloc, je suis désolé. Et d'un côté, vous avez une Honda qui est 2000 euros plus cher, qui de 6000 euros, certes, mais c'est du Honda. Et le Honda, c'est comme Yamaha, c'est comme Suzuki, Kawasaki, etc. Tout ce qui est japonais. Euh, vous pouvez avoir des petits euh, soucis légers de soignement d'huile, euh, du moteur qui euh, reste très léger, une boîte qui est un peu dure, une euh, petite connerie comme ça, mais majorité, je veux dire 95% la moto sera fiable. Ça vous amènera loin, ne chauffera pas, n'aura pas de problème, euh, voilà, vous ne serez pas emmerdé. Les trucs chinois, c'est du aléatoire totalement. Le ralliage est très mauvais, parce que maintenant, euh, il y a place, arrêté, je vais dire franchement les choses en face, c'est d'arrêter de vous lâcher mes mots, je veux dire, c'est de la merde l'ai testé j'ai testé sur des dirts euh, pourtant des dirts haut de gamme la marque ycf dans les dirts, c'est le haut de gamme et c'est fabriqué c'est des moteurs chinois c'est la saloperie c'est euh, ça je dis pas la limaille de fer que vous avez vu du c'est un truc de malade hein. ça pour que leurs alliages sont pas de euh, ça se, ça se dessert de partout dernier des c'est vraiment la folie ça se pique de rouille de partout leurs cadres sont en acier, mais ça se pique de rouille, euh, au niveau électronique c'est aléatoire, vous avez beaucoup de problèmes d'isolation et tout ça, donc des fois vous avez des pilotes dans des feux qui claquent plusieurs fois, vous avez des problèmes euh, au niveau des compteurs, voilà, ça c'est les trucs que j'ai eu moi, d'expérience moi, avec, avec ce genre de moto, euh, et au niveau des alliages aussi, par rapport à ma seconde chaîne, euh, c'est une chaîne de survie, mais j'ai testé des couteaux et des petites tachettes chinoises qui sont de la saloperie absolue. Dès que vous tapez sur le carbone du bois, vous avez. C'est pas le bois qui, qui, qui se coupe, c'est le, le, la lame du métal qui se hein, Je veux dire, quand vous, quand vous voyez des choses comme ça, vous êtes mort de rire. Donc moi je dis, moi je pars toujours d'un principe. Il vaut mieux mettre 2000 euros plus cher et avoir de la qualité et être tranquille que passer sa vie au concessionnaire et être emmerdé. Parce que ne croyez pas que les concessionnaires vont vous réparer les motos à tour de bras beaucoup du coup sont garanties deux ans voilà, ça, ça c'est ce qu'ils disent je peux vous dire moi que dès que vous avez un problème important ils vont vous trouver ils vont ils vont vous, vous vous noyer de poisson le machin et au final ils vous répareront rien du tout parce qu'ils y connaissent rien du temps ils se contentent simplement de vendre la moto il vous euh, vraiment que le moteur est complètement en panne pour qu'ils vous, vous obligent de vous la changer mais sinon, vous allez retrouver, vous restez, avec si vous avez une fuite de moteur, une fuite du de, tout ça, vous allez rester avec votre fuite. Si vous avez un problème électronique ou autre, euh, à moins que vraiment que le moteur ne démarre pas, mais sinon vous allez rester avec. Moi je sais qu'il y a une personne qui a une appris qu'il y RSV4, vraiment euh, haut de gamme, c'est hein, moto à 20 000. Euh, il a un problème au niveau du témoin de moteur, défaut moteur qui s'allume, il reste avec son défaut moteur. Et l'ont dit non, c'est rien, c'est un, un problème euh, électronique, euh, et elle dit qu'elle a un défaut, en vérité elle n'a rien. Vous voyez, il reste avec, ça, avec son truc. Euh, il avait aussi un problème au niveau de je sais plus trop quoi. Euh, mètre cylindre, je ne sais plus quoi, au niveau du frein, il est resté avec. Oui, hein. vous voyez, ils lui ont pas dépanné. Hein. Donc faut, faut pas, faut, ne croyez pas, quand vous êtes dans la. Dans la... Bon, il passe, quoi. Euh, vous ne croyez pas, quand vous êtes dans la merde avec ce genre de moto, euh, ils ne vont pas vous dépanner. Hein. Ou alors il faut vraiment que le moto a démarqué du plus. Méfiez-vous, vous savez, les, et puis les, les, les concessionnaires sont des voleurs, c'est que des magouilleurs et compagnie. Moi, vous avez affaire à eux, mais c'est. Donc, vaut mieux partir sur une moto, vous n'êtes pas emmerdé, vous n'avez pas de problème. Euh, on va dire qu'à 95%, vous, vous êtes tranquille, qu'une moto, vous êtes tout le temps en concessionnaire et vous allez, vous allez maudire le. Vous allez dire, putain, j'aurais dû pu mettre 2000 euros de plus et j'aurais eu de la qualité. Moi c'est mon point de vue, je préfère acheter de la qualité, quitte à mettre de 2000 ou 3000 euros de plus, mais moi je suis tranquille. Par exemple, moi je sais que là j'ai une Honda, elle marche très très bien, euh, voilà, il n'y a pas de souci La prochaine, en plus de celle-là, je sais que je vais prendre une ténérer 700 Yamaha, pourquoi Parce que c'est des Yamaha, c'est fabriqué, euh, produit au Japon et assemblé en France à quentin Voilà, donc dans les deux cas, c'est de la qualité mon et je sais qu'elle vaut 10 000 euros. Je sais que si je prendrais chinois ou autre, je pourrais l'avoir à 6 000 euros, 4 000 euros de moins. Mais au moins, je sais que je passe sur une 700 Ténéré, euh, qui, qui est une référence qui a fait ses preuves, qui a pas de problème à 95%. Elle, a des, elle peut avoir des soucis. Hein. Certains ont eu des problèmes avec les ténérées, mais à 95 t'es es tranquille. C'est une moto qui a fait ses preuves, qui est vraiment une marque fiable, comme Honda, Suzuki, Kawasaki, voilà, tout ce qui est japonais. Ça, c'est du chinois, et tu pourras dire ce que tu veux et, et essayer de défendre ça, ça reste du chinois. Je sais qu'il y a des gens qui n'ont pas les moyens de pouvoir se payer plus cher, je le comprends. Mais il vaut mieux encore que tu économises attends un an ou deux et te prendre une moto de qualité que de prendre une merde comme ça. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. Ah, c'est comme des gens qui s'achètent des couteaux chinois, ils sont venus en survie avec moi, euh, ça ne coupe rien du tout. T'as beau les aiguiser tant que tu veux, ça ne coupe rien. Et dès qu'ils essaient de, de taper ou de enfin, taper sur du bout avec une de c'est la lame carrément qui s'ébrèche. Quand vous voyez ce genre de conneries, vous êtes mort de rire. C'est vraiment de la merde. Oui, certes, ils vont te vendre un couteau moi, de survie, ça vaut dans les 250 euros. Eux, son couteau de survie, il a payé 40 euros, mais il en a pour son argent. De la merde. C'est voilà. pour ça. Partez du principe, mettez cher. Et si, et si vous n'avez pas l'argent, économisez. Mais na, ne, économisez un peu plus, mais n'achetez pas ce produit. Moi, c'est mon pote. C'est à vous. De vous. Allez, ciao, ciao.